Salut, bah. entraînement de skate, voilà. J'ai pas dit de titre. Donc, euh, go essayer de pas se gameler. On est parti, tentative numéro 1. Probablement désespérée. de sur 10 mètres c'est un nouveau record on va se rapprocher un peu plus par là bas qui est un poil plus plat parce que là en fait le problème c'est qu'on a une pente qui est genre comme as. et en même temps une pente là on, est... on monte en fait on monte légèrement ça descend par là bas on va aller juste de l'autre côté de la petite butte en dessous des, des arches putain j'ai du mal à parler et donc on va s'installer ici ça me semble pas mal Regardez-moi cette planche, parce qu'elle est pas trop stylée déjà. Maintenant, objectif, rester dessus. Alors, là, on voit l'un des problèmes que j'ai, qui est l'équilibre. Sachant que c'est un problème que mes potes m'ont dit, en fait, sur ma planche. Les, les trucks sont vraiment très très lâches. Ils n'ont pas beaucoup de résistance, donc ça tourne très facilement. Moi qui n'ai déjà pas beaucoup d'équilibre à la base, c'est pas ouf. On évite les cailloux, on avance, on est en légère pente, on avance, on est dessus, voilà, on fait du skate. Félicitations Maintenant, bah hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc euh, c'est parti pour essayer plusieurs fois, plusieurs dizaines de fois même. Qu'est-ce qu'il fout ce camp Qu'est-ce que tu fous là-bas Viens là, nom de Dieu Oh C'était bien. Ça commence à être pas mal. On va vite ce qu'il un petit peu là. Bon, petit point. Bah j'ai vachement évolué depuis la dernière fois que j'en ai fait. Si remonté à quand même euh, à peu près un mois et demi deux mois, et beaucoup plus même. Je pense que euh, si on continue comme ça, on peut être plutôt bien. Non, bah J'ai pas failli me gameler, c'est faux <rire> Bon, écoutez, euh, je vais finir à pied, du coup on va se faire un petit débrief et une petite outro. Donc, est-ce que cette session aura été bénéfique Oui, parce que je me suis quand même amélioré, j'arrive à à peu près tenir sur, des, sur une zone. C'est déjà mieux qu'avant, où j'arrivais à tenir sur à peu près zéro zone. Donc bah, maintenant, il faut juste que je réussisse à mieux tenir. Que je continue de m'améliorer donc euh, voilà Zoubi